Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le 9 guy à Saint-Constant. Cet immeuble à construire est situé à quelques minutes du centre-ville de Saint-Constant, de tous les services essentiels, ainsi qu'à proximité de la route 132 et de la 209. La construction devrait excéder le code énergétique de plus de 40 et sera terminée en 2023. L'immeuble sera composé de 18 grands 4,5 dont tous les frais énergétiques seront à la charge des locataires. Les logements seront bien divisés et offriront un concept à air ouverte. Les salles de bain auront un bain et une douche séparées et il y aura un, des garages souterrains. Le propriétaire est un développeur constructeur qui a énormément d'expérience dans ce type de projet immobilier, ayant déjà développé d'autres projets similaires à succès. Je suis à la recherche d'un acheteur sérieux qui sera apprécier ce projet qui sera livré clé en main et qui pourra rapidement aller chercher le plein potentiel des revenus des loyers sans être régi par le TAL. Je m'appelle Patrick Beaulé, j'attends votre appel.